Le Condestar Guyane, amazing, wonderful, excellent, glorieux, merveilleux. <musique> j'ai fait plusieurs camps de star, et celui-ci avait une saveur particulière alors c'est pas parce que c'est la guyane c'est pas pour vous mousser rassurez-vous c'est pas pour vous mousser parce que vous m'avez éreinté <rire> vous m'avez éreinté je crois que j'ai jamais autant parlé en 48 heures en tant que serviteur de dieu mes de dieu j'ai droit à la différence j'ai droit à la distinction j'ai droit à être mis à part toi, les histoires des gens qui tombent là c'est le cinéma quand tu l'as attrapé <rire> vous avez la joie à donner quand vous avez quelqu'un qui reçoit en face de vous. Et en face, on avait vraiment des serviteurs qui avaient envie de recevoir, qui avaient envie de servir Dieu de manière agréable à lui. Et moi, je bénis Dieu parce que j'étais le premier béni, ce qu'on a partagé ensemble. Dès le vendredi soir, et ce que nous avons partagé qui m'ont fait du bien à moi en premier. Surtout que le camp des stars de Guyane, j'avais un, un projet en tête. Et quand on est arrivé le vendredi après la prière de ADP, j'ai abordé des choses que le Seigneur met dans mon cœur. Et donc seulement c'était un camp qui était conduit par l'Esprit. C'était super parce qu'on a eu des temps d'enseignement, des temps de prière, des temps de consécration, des temps d'adoration, des temps de travail aussi. Ce camp des a à cette maison-là. Pour que Dieu puisse nous parler, qu'on puisse aussi se dire des choses. Quand on dit Dieu, on dit Seigneur, notre service commence à 8 h et que tu arrives à 8 h et tu es attention de qui tu sais. La prière, ce n'est pas lui comme la règle. Tu es son règle Amen. Et ton esprit n'est pas hypocrite. Ton esprit obéit à Dieu. Mon âme, elle est, elle est heureuse de ce que j'ai pu voir. Et donc là, je pars, je ne reviens pas avant plusieurs mois en Guyane, mais je sais qu'il y a un dépôt qui était donné aux serviteurs des églises de Guyane et je m'attends à ce qu'il y ait un, une progression extraordinaire et d'entendre beaucoup de témoignages encore de ce que Dieu aura fait. Est-ce que c'est quelqu'un qui me suit à la destinée <rire> <rire> On va t'appeler Joula, si tu espères que tu t'appelles pas Joula. Ce que le Seigneur cherche d'abord, c'est pas quelqu'un qui pas, pas un serviteur compétent, c'est un serviteur fidèle. Je suis juste très content de ce qu'on des stars, et euh, à l'année prochaine, hein, si Dieu veut.